jusqu'à la fin. Oh, non Cosmo. Tu ne m'as jamais créé de problème. Et ça m'a toujours fait plaisir de t'aider. Tu es vraiment gentil. Et oh. si tu veux me faire encore plaisir, vas-y, ouvre le feu. C'est trop dur. Jamais, non Non, Cosmo, je t'aime trop pour ça restera gravé dans mon cœur. On s'est bien amusés tous les deux. C'est bizarre, je me demande pourquoi, mais je me souviens que des bons moments passés avec tous les autres. Adieu, cousin Adieu. J'étais